Joseph M. Schenk présente à Buster Keaton dans le film Police, écrit et réalisé par Buster Keaton et Eddie Klein. Un petit Cupidon visant cadenas en forme de cœur avec l'inscription de Houdini, Love, locks at Locksmith. Une jolie et élégante fille parle avec Baster à travers les grilles. Baster n'est pas d'accord avec elle, ni en avec tristesse. Finalement, ils se mettent d'accord et se serrent la main. La fille suspire et part. Baster l'appelle à travers la grille et elle se retourne pour lui dire ⁇ Je ne me marierai avec toi qui quand tu seras un homme d'affaires importante. ⁇ Baster part, les mains dans les poches. Dans le trottoir, un homme gros et avec une moustache appelle un taxi en faisant des gestes. L'homme prend un mouchoir de sa poche, lève son chapeau et essuie sa sueur. Son porte-monnaie tombe et il ne se rend pas compte. Baster passe derrière lui en ce moment, prend le porte-monnaie, il prévient le messier, lui montre le porte-monnaie et il récupère un protestant. L'homme tombe quand il essaie d'ouvrir la porte du taxi et Baster essaie de l'aider, mais l'homme ne veut pas. L'homme secoue la poussière de sa veste et monte dans le taxi. Baster prend son chapeau et les taxis partent. Il a pris le porte-monnaie, l'ouvre et commence à compter l'argent. L'homme touche sa poche et se rend compte qu'il n'y a pas son porte-monnaie. Il cherche partout et indigné demande au chauffeur de faire demi-tour. Le taxi fait demi-tour et l'homme lève son porte-monnaie à basse terre depuis le et mouvement. L'homme regarde l'intérieur du porte-monnaie, découvre qu'il est vide et demande à de nouveau au chauffeur de faire demi-tour et le chauffeur fait ce qu'il dit.